Finalement, grâce à la réalité virtuelle, vos élèves pourront visualiser des phénomènes complexes ou encore mieux comprendre des concepts abstraits. Julie Giraudon, la possibilité de naviguer et de dévoiler des caractéristiques du monde réel, difficiles voire impossibles d'accès, permet de fournir un apprentissage plus adapté. Les contenus peuvent être plus faciles à s'approprier avec la réalité virtuelle parce que la façon dont moi, je l'ai utilisé, c'est que l'élève a été amené à découvrir lui-même euh, des objets, des lieux. Donc, c'est sûr que euh, l'élève a d'abord fait la découverte de cet objet-là et euh, ensuite, il devait le décrire. Puis, parfois même, euh, ce qu'il devait rechercher dans le lieu, il ne savait même pas c'était quoi. Donc, préalablement, il a fallu qu'il cherche. « Bon, mais je dois chercher dans l'église un bénitier. » C'est quoi un bénitier? Je ne le sais pas. Donc, d'abord, il a fallu qu'ils fassent des recherches et ensuite, ils sont entrés dans le lieu et là, la réalité virtuelle, ils ont marché le lieu et là, ils ont découvert euh, cet objet-là. J'aurais pu très bien, comme enseignante, euh, leur présenter les différents objets, les différents espaces dans un lieu de culte et euh, je leur aurais montré à travers des images, à travers des présentations, mais là, le contenu, c'est eux qui sont allés le chercher, ils sont allés s'approprier et après ça, il fallait qu'ils comprennent, bien, un coup qu'ils l'ont c'est quoi? Ça sert à quoi? Euh, Est-ce qu'il y a des rites qui sont rattachés euh, à ces objets-là, à ces lieux-là? Donc, je pense que euh, la réalité virtuelle avait ça comme avantage dans le contenu que je voulais euh, leur faire euh, acquérir. On ne se le cachera pas. Le monde de la réalité virtuelle évolue rapidement. En ce moment même, des applications sont en construction et le futur semble prometteur. En quelques clics, vous pouvez déjà faire la découverte d'une variété étonnante d'outils, gratuits ou non, qui pourraient s'avérer utiles en classe. La réalité virtuelle pourra sans doute être utilisée pour aider les apprenants à concrétiser des savoir-faire plutôt abstraits ou maîtriser des contenus qui reposent sur des composantes spatiales. Certains outils pourront aussi initier l'élève à des disciplines manuelles en simulant des manipulations réelles. Les apprenants pourraient, par exemple, s'exercer à des gestes techniques dès le secondaire et même dans le cadre de leur parcours de formation professionnelle. Comme vous le constatez, la réalité virtuelle est un monde en perpétuel développement qui offre des possibilités immenses. À vous, maintenant, d'être curieux et d'explorer ce qu'elle a à offrir.